Yes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre-Louis Leroux qui est pianiste. Et on va voir aujourd'hui le rôle de la préparation mentale euh, quand on est musicien. Salut Pierre-Louis, La forme Salut Pierre Ouais, ça va super. Super. Alors Pierre-Louis, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur toi, euh, d'où tu viens, euh, comment tu en es arrivé justement euh, au piano okay. J'ai commencé le piano euh, à travers mes parents qui étaient déjà musiciens et professeurs de musique. Euh, dès le lycée, je savais que je voulais en faire mon métier et que j'allais en faire euh, vraiment euh, quelque chose de concret au niveau professionnel. Du coup, j'ai décidé en 2018 de présenter le Conservatoire National et Supérieur de Musique de Paris en piano. Donc, il faut savoir qu'on a trois tentatives, trois présentations au concours d'entrée. La première s'est très bien passée, ça se joue en deux tours. J'ai eu le premier tour et le deuxième, pas, je ne l'ai pas eu parce que ce n'était pas, pas suffisant. Et le deuxième, j'ai eu un trou de mémoire. Et donc, du coup, là, il y a eu de gros, gros questionnements. C'était euh, gestion du stress. Et du coup, au niveau mental, surtout, pourquoi est-ce que j'ai eu euh, ce trou de mémoire à ce moment-là Et je voulais mettre toutes les chances de mon côté au, à la troisième tentative, donc, qui a eu lieu cette année, euh, pour pouvoir, mettre, voilà, de, de pouvoir rentrer et d'avoir vraiment un autre état d'esprit en fait, euh, au moment du concours. Quand tu joues, euh, qu'est-ce qui, qu qui peut se passer dans la tête est -ce que... Enfin, Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pianiste quand tu es en train de jouer euh, en concours En fait, le, le fait de faire une préparation mentale euh, qui est destinée aux sportifs à la base et aux entrepreneurs, euh, ça m'a permis, euh, je pense, de vraiment faire la comparaison qui est pour moi très similaire euh, entre euh, la façon de se préparer, de, de, de contrôler son stress, de contrôler ses émotions et euh, voilà, de, de Qu'est-ce qu'on pense, par exemple, parce que tu vois, avant, je me disais, ouais, j'ai fait une fausse note, ouais, c'était nul. Et puis, alors, des fois, tu penses à ce que tu vas manger à midi quand tu travailles, quand tu es en entraînement. <rire> et là, ça ça va pas. Enfin, ou alors, tu dépolarises le fait de penser euh, à manger des patates à midi. <rire> euh, mais du coup, il ouais, euh, y a plein de pensées qui sont à la fois positives et négatives. Et du coup, il fallait euh, faire, bah, justement, euh, équilibrer tout ça. D'ailleurs, les pensées qui arrivent, ça peut coincer au niveau du piano et ça peut provoquer un trou de mémoire parce que du coup, on pense pas à, à ce qu'on joue. OK, parce que le, le but quand tu es dans le piano, c'est quoi C'est de penser à quelque chose en particulier C'est de ne pas penser Il y a, il y a plusieurs des écoles, des... il y a ceux qui, qui jouent sans penser et qui laissent la musique filer. Il y a mm -hmm. ceux qui pensent à la moindre note, à comment on va timbrer telle note, comment on va mettre en avant tel passage, tel passage. De passer par l'académie de l'autre performance, ça t'a permis quoi Dans ton, dans ton, dans ton jeu ton... euh, J'avais plusieurs blocages, notamment le regard des autres. De me dire ok lui il pense ça de, ce, de mon jeu du coup euh, il va falloir que je fasse ça en fonction euh, notamment bah, mmh. par rapport à mes parents qui étaient déjà musiciens j'ai dans une famille de musiciens il y a eu déjà des interviews sur euh, les familles de sportifs et justement comment est-ce qu'on se place par rapport à ça c'est toujours une question assez délicate et la dépolarisation m'a permis de justement prendre beaucoup de recul par rapport à ça et, euh, et de voilà de jouer comme je suis et je pense que c'est vraiment très important euh, par ailleurs dans mon jeu aussi ça a développé beaucoup de, de facilité technique de me dire ok là je fais une fausse note c'est pas grave et puis en fait de, de, de prendre un certain recul et de, de, de me dépasser tout simplement d'être vraiment en mode euh, ok je joue et puis si, si c'est bien c'est bien, si c'est pas bien c'est pas bien mais je joue ok avec ça il y a aucun souci, et puis du coup bah, ça permet de, de justement euh, euh, fluidifier le, euh, voilà, le, le jeu et puis au niveau mental alors du coup là ça m'a complètement débloqué parce que euh, J'arrivais avec certaines appréhensions avant au concours, euh, que ce soit le CNSM ou d'autres, mmh. euh, sur la peur notamment, la gestion de la peur, euh, la peur d'échouer, la peur du stress, la peur de, de faire une fausse note, etc. Et là, j'y suis allé euh, cette année. En fait, j'ai joué, euh, je pense, vraiment mon meilleur jeu. J'étais vraiment à fond, j'étais, j'étais bien, j'étais bien. Voilà. Okay. Ça. ça... Et humainement parlant aussi, ça ouvre beaucoup parce qu'on a euh, bah, tout l'aspect coaching de groupe que moi j'ai fait avec les sportifs et d'un point de vue musical. Mmh. Euh, d'avoir vraiment l'aspect à la fois performant, de se rendre compte que les, les, les blocages auxquels sont confrontés les sportifs sont assez similaires à, à ceux des musiciens. Et, euh, et voilà, beaucoup, euh, ça m'a beaucoup apporté une gratitude euh, envers ce programme. Bah, ça c'est cool. Et du coup, si, si on, on rentre pour toi maintenant, qui a, qu a vu aussi l'aspect la, la, sportif, et du coup qui vient du monde de la musique, quel est pour toi les, les, le point commun, justement les, les points communs euh, entre un sportif et un musicien alors, les points communs entre un sportif et un musicien, je pense que même si beaucoup de enfin beaucoup de musiciens me diront « oui, non, la musique, c'est de la musique », mais la musique, c'est aussi de la performance, parce qu'il mmh. faut savoir être prêt à n'importe quel moment. On joue souvent le soir pour les concerts. C'est des heures à laquelle on n'a pas l'habitude de travailler. Normalement, les gens y rentrent du travail, le corps humain n'est pas vraiment fait pour ça. Et mmh. savoir être prêt à, de jouer à n'importe quel moment, et c'est un peu comme les sportifs, tu vois, quand ils vont aller faire des compètes internationales, bah, s'ils font les JO à Tokyo ou quoi, tu vois, bah là, tu es obligé d'être préparé à un décalage horaire. Je pense que déjà, c'est un, un gros, gros point commun euh, avec la performance. Le fait de, de, bah, de performer, il faut, faut être au son meilleur niveau euh, un instant T. Et ça, ouais, c'est ouais, très clair. difficile. Euh, je pense que ça... Et puis le travail. Je pense que le travail euh, au niveau... Euh, autant qu'un sportif, qu'un qu musicien, il a besoin de beaucoup d'entraînement pour rester à son niveau et puis pour se dépasser derrière avec des bases techniques solides. Et ça, ça passe pour n'importe quel domaine, mais c'est aussi très présent, et c'est un très gros point commun entre sportifs et musiciens. Et justement, sur le travail, toi, aujourd'hui, tu aujourd t'entraînes combien de fois par semaine, ou deux par semaine, ou par jour peut-être même Alors, les, les premières années du concours, les deux premières années, j'étais à 8-10 heures par jour. Ça a été une grosse erreur, parce qu'en fait, okay. euh, je me tuais à la tâche et j'arrivais au concours, j'étais lessivé, fatigué. Et euh, du coup, cette année, je me suis fait des journées, à allez, on va dire 6 heures en moyenne. Il y avait des journées où je faisais plus, tu vois, je travaillais 8 heures et j'étais là, je suis OK. Et il y a des journées où je travaillais 4 heures, 3 heures, 2 heures. Ça dépendait en fait de mon de, de mon espace mental. Ouais. Je me suis dit OK, euh, bah c'est pas grave si je travaille que 2 heures, mais si je travaille super bien pendant 2 heures, c'est mieux que de travailler 10 heures super mal. Mm. Et, euh, et puis, euh, derrière, j'ai 8 heures où je peux écouter de la musique, je peux euh, me former, je peux euh, apprendre euh, écouter de la musique, j'ai euh, je dit. <rire> Mais voilà, travailler mon mental, voilà, c'est super important. Et c'est un côté qu'on néglige aussi, c'est trouver euh, un juste équilibre. Ouais, c'est clair. Et en fait, euh, là, tu parles de ça, ça me fait juste écho à euh, une séance que j'ai eue cet après-midi avec une athlète qui prépare des championnats du monde euh, dans euh, 4-5 mois. Et du coup, elle disait, wow, ce qui va changer par avance, c'est qu'avant, je m'entraînais deux, deux fois par jour euh, bah, 5 à 6 jours sur 7. Et là, ce qui va changer, c'est que je vais m'autoriser plusieurs fois maintenant à m'entraîner qu'une fois par jour parce que je sens que je m'entraînais plus des fois par peur de ne pas être à la hauteur que, euh, que réellement parce que j'avais envie. Et ça, ça change tout. Ça a dans le programme. On peut voir qu'il y a plein d'athlètes qui sont passés de deux entraînements par jour à un entraînement par jour et qui ont des résultats qui sont meilleurs alors qu'ils s'entraînent moins. Et là, ça vient vraiment casser un, une chose. Yes. Il faut s'entraîner énormément alors qu'à un moment donné, quand tu as un certain niveau, après, euh, bah, quand tu t'entraînes trop, pff, ça, peut, ça peut vite euh, être contre-productif. Ce serait quoi le conseil, tu vois, pour, euh, mettons si demain, j'ai envie d'aller voir un à ou euh, aller écouter de, de la musique euh, d'un pianiste pour une soirée, ce serait, tu me conseillerais, quelle intention pour, euh, pour y aller et pour profiter un maximum de ce que euh, le musicien euh, a à partager euh, C'est une excellente question, ça. <rire> euh, déjà, je m'informerais sur les œuvres qui vont être jouées par rapport euh, au programme. D'avoir vraiment déjà euh, ce que tu vas écouter en tête, de se dire « Ok, je vais écouter tel type de musique » parce que des fois, on en, faut... en fait, il faut accueillir la musique, il faut, faut être à l'écoute quand tu es euh, en tant qu'auditeur. Puis, il y a des fois, es, tu rentres du travail, tu fais oh, « Je me pose, mmh. j'ai juste envie d'écouter la musique, mais je n'ai pas envie de faire attention. » Et puis, des, des fois, bah, c'est quand tu mets ton casque, tu écoutes la musique et puis tu vas choisir, tu vas choisir ta musique. Tu vas dire mmh. « Ok, j'écoute ça, j'adore ça, je vais mettre ça » parce que ça va me remonter le moral, etc. Là, tu vas à un concert, tu as un programme qui est fixé, tu ne peux pas choisir. Et donc, je pense que l'état d'esprit avant d'aller à, à un concert, c'est vraiment de se dire, ok, je vais écouter tel type de musique, je vais mettre dans telle ambiance. Tu peux, je pense que c'est bien aussi de, de visualiser historiquement parlant où on est. Okay. Parce qu'entre okay. 2020 et, et 1750, il y a quand même un petit bout de chemin. Donc, okay. euh, ouais, c'est des choses que je fais quand je vais écouter des concerts. Et toi, comment tu définirais la, ce qui va créer la performance chez un musicien. Il y a quelque chose qui se passe quand on joue de la musique et qu'on... Il y a un, une espèce d'état de, de trance déjà, de une. Euh, tu te dépasses techniquement, enfin tous tout tes traits sont, sont des traits, c'est quand on enchaîne des notes, je préfère le, le préciser, c'est quand enfin, on enchaîne des notes, des, des, des, des, des plein de notes d'un coup et que c'est super dur, Les gammes, des arpèges, etc. Et que tu passes tous tes traits euh, nickel, chrome, euh, hyper propre, tout ça, pour moi, ça fait partie de la performance. Et il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'invisible. C'est mm -hmm. la sensation de facilité, de simplicité. Tu vas écouter un pianiste, mm -hmm. tu vas pas te dire que c'est dur, tu vas te dire waouh, wow, mm -hmm. c'est génial. Mm -hmm. Et tu as l'impression qu'il joue simplement alors qu'il y a plein de meubles, que c'est hyper difficile. Pour moi, c'est ça la performance. C'est arriver à transcender l'œuvre que, que je vais jouer. Là, si tu devais me partager quelque chose que ce soit que tu as appris avec nous, ou euh, autre chose qui te fait plaisir de partager aux gens qui regardent un tableau qui ont envie de performer soit en musique, en sport ou euh, en tant qu'artiste, euh, ce serait quoi le, le conseil peut-être que tu aimerais leur donner euh... Je pense qu'en tant que musicien, la préparation mentale, euh, je pense que ça a vraiment beaucoup d'importance, c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Euh, D'un point de vue psychologique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a pas mal de musiciens qui sont sujets à des tendinites, des problèmes euh, au ouais. niveau du corps. C'est aussi un point commun avec les sportifs. Mm -hmm. Et en fait, la question euh, qui se pose, c'est comment je vais guérir Et la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai des tendinites mm -hmm. Pourquoi est-ce que mon corps, il me dit stop Et généralement, c'est pas au niveau du corps que ça se passe, mais c'est au niveau de la tête. Et voilà, je pense que les, les, les personnes qui ont mon âge ou qui préparent les concours comme moi, euh, il ne faut pas qu'ils négligent le, tout, tout cet aspect euh, mental parce que ça peut, leur, euh, ça peut les desservir, tout simplement. Ok, bah super. Écoute Pierre-Louis, est-ce que les, les gens qui regardent cette vidéo peuvent te suivre quelque part Des vidéos Oui, ils peuvent me suivre euh, sur, euh, sur Facebook ou sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Pierre-Louis, ils trouveront ça. Okay, cool. bah, on va le mettre. Il y aura des vidéos à venir euh, plus tard ça marche, on mettra le lien en dessous de cette vidéo. Bah pour ceux qui regardent cette vidéo, allez dans le lien en dessous de la chaîne de Pierre-Louis. Pensez à vous abonner à la chaîne et, et, et dites-moi ce que vous avez. Si vous avez des questions pour Pierre-Louis, si vous avez d'autres des, des, questions comme ça, bah mettez-les en commentaire, ce sera un plaisir qu'on y répondra. Voilà, Bah écoute Pierre-Louis, je te remercie. Merci pour ce, ce partage. Bah, merci à toi. Et puis, je te dis à très vite. À très vite, yes.